Salut les boys, salut les girls, c'est Winman. content de vous voir. Je fais mon cadeau d'un abonné, cadeau de Tom, du Pink Kush. Dégustation numéro 9, le Pink Kush. Ça sent le Pink Kush, mais euh, vraiment, il, il est faible. Hein? Il est faible avec le goût, je ne sais pas s'il a perdu tous ses terpines. Hein? Les terpines, c'est les arômes. Mais... Euh, il a perdu son goût. Il a vraiment perdu son goût, malheureusement. Merci, Tom, pour le joint de Pink Kush. Je voulais vous annoncer euh, que les chercheurs ont trouvé deux nouveaux cannabinoïdes il y a environ deux semaines. On connaît le THC, on connaît le CBD, deux des cannabinoïdes euh, les plus populaires. Mais les chercheurs ont trouvé un cannabinoïde. Qui qui ont appelé le thcp On sait que le THC, le vrai nom, c'est Tétrahydrocannabinol. Et puis le THCP, c'est le tétrahydrocannabiforol. Euh, écoutez, je ne veux pas être trop trop dans la théorie. On va essayer d'être vraiment assez simple. Le THC. Il fait buzzer, Il fait buzzer là. Écrivez dans les commentaires si je me trompe, je parle vraiment en gros, euh, je ne suis vraiment pas un euh, scientifique, donc si je fais des erreurs, j'apprends avec vous. Le THC, ça fait buzzer dans le cerveau, puis pour pouvoir se rendre au cerveau, ça s'accroche à, à un récepteur. Là, c'est là qu'on rentre un peu dans la théorie. Euh, le THC, ça s'accroche après le CB1. OK? Pour que tu puisses t'accrocher au CB1, OK? Là, je suis en train de lire un peu mes notes en diagonale. Ok, Il te faut trois anneaux de carbone. Okay? Là, je sais que c'est compliqué. Okay? Là, le THC te rentre dans le corps. s'accroche après le CB1, man. Pour se rendre au cerveau. Mais si tu peux rentrer dans l'autobus du CB1, il te faut minimum trois anneaux de carbone. Le THC, il y en a cinq. Il peut rentrer dans l'autobus du CB1 pour se rendre au cerveau. Pour les autres qui ont très bien décrit là, les effets du THC, euh, je vais juste trouver ça, là. Donc, le THC, là, ça modifie euh, nos capacités à raisonner, euh, à enregistrer des souvenirs, à coordonner des mouvements et à percevoir, à percevoir le temps et à ressentir du plaisir. Je voudrais mettre un petit bémol, euh, peut-être que m'exprimer avec euh, le mot « bémol ». Mais quand on dit « enregistrer des souvenirs », euh, je suis pas d'accord avec ça. Euh, c'est vraiment la mémoire à court terme, ça c'est mon expérience personnelle. Euh, là, vous allez me dire « ouais, mais ça arrive, ça c'est pas, pas le cannabis qui donne ça euh, ». Tu t'en vas dans ta chambre à coucher, tu ne te souviens pas qu ce que tu voulais. « Ah oui, c'est vrai, c'est mon fil pour euh, brancher mon cellulaire ». Là ça vas me dire, ah, ouais, moi aussi ça m'arrive ça, mais avec le cannabis, ça arrive beaucoup plus souvent. Euh, dans la même journée, tu t'en vas dans la cuisine, qu'est-ce que je voulais, ah oui, j'avais soif, je ne me souvenais même plus que j'avais soif. Peut-être pas ça, là, quand tu as soif, tu t'en souviens, mais tu t'emmenais chercher quelque chose dans la cuisine, tu t'en souviens pas, ah oui, c'est des ciseaux. Tu t'en rappelles, mais ça te prend toujours un petit 10 à 15 secondes, qu'est-ce que c'est que je fais ici parce que les souvenirs, euh, à long terme, euh, si on a des affaires là, qui se passent quand on a fumé du cannabis, on va s'en souvenir. Donc, pour que le THC se rende au cerveau, faut il faut qu'il rentre dans l'autobus du CB1. Le CB1, c'est un récepteur. Pour pouvoir entrer dans le CB1, il faut trois anneaux de carbone. Le THC a cinq anneaux de carbone. Mais ce qu'ils ont trouvé avec le nouveau cannabinoïde, le THCP. C'est que lui aussi, peut rentrer dans le CB1. Il peut rentrer dans l'autobus. Parce que lui, il y en a 7 anneaux de carbone. Puis là, je veux juste lire euh, une petite phrase ici. Euh, tchou tchou tchou tchou tchou. Si on trouve 8 anneaux de carbone, ça, ça donnerait l'ajustement parfait, absolu, provoquant la, la réponse biologique la plus forte. C'est clair, c'est une phrase que j'ai lue. Si tu as 8 anneaux de carbone, man, là, ça, ça, ça, ça, ça, ça ferait capoter scientifique. Ça n'a jamais été trouvé dans la nature. Puis là, le THCP, il y a 7 anneaux de carbone. Mais c'est vraiment en très, très petite dose dans les plantes de cannabis. Mais là, eux autres, peut-être qu'ils vont essayer de l'extraire pour essayer de faire du cannabis avec beaucoup de THCP. Mais là, qu'est-ce que ça fait sur Le THCP. C'est là que j'ai la misère à comprendre l'article. Parce qu'ils disent. Écoute, ils disent qu'ils en ont donné à des souris. OK, pour faire des tests. OK. Les chercheurs ont ensuite donné du THCP à des souris de laboratoire. Et ont constaté que les animaux se comportaient comme s'ils étaient sur du THC. Donc déjà là. Déjà là, si tu donnes du THCP à des souris. Puis qui se comporte comme du THC, me semble que, que c'est quoi le problème là? Le THCP, c'est comme le THC. Pour, pourquoi tu me dis que. On le sait pas, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait aux humains. Laisse-moi finir. C'est quand même un article. Euh, J'imagine. Euh, cherche le mot là. Pas intelligent, mais un, un article euh, sérieux. Donc on va continuer avec les souris euh, comme s'ils étaient sous le THC. Ce qui signifie que leur mouvement était au ralenti, ralentissait, leur température diminuait et leur réaction aux stimuli douloureux diminuait. Et les souris ont atteint cette dose relative faible du nouveau composé, avec une dose faible. Ils ont donné seulement un petit peu de THCP. Écoute ça, écoute ça, pour avoir le même buzz que les souris avaient avec la quantité de THCP qu'ils ont eu, si tu veux le même buzz avec le THC, faut il faut qu'ils en donnent deux fois plus. Moi, il me semble que c'est clair. Moi, il me semble que c'est clair. De moi, du THCP. fais enfin, moi, du cannabis avec du THCP. Mais là, je te, pourquoi je te dis que c'est clair? Pourquoi je te dis qu'il n'y a rien d'autre à comprendre? C'est que plus tard dans l'article... Merci, Tom. Merci, Tom, pour ton pink, pour ton pink couche. Plus tard dans l'article, qu'est-ce qu'ils disent? Euh, on sait ça. Il faudrait environ deux fois plus de THC pour avoir le même effet que les sous avec le THCP. Puis, tout de suite, l'autre paragraphe, bien que puissant en laboratoire, le THCP peut ou non Induire des effets dramatiques chez l'homme, a rapporté les chercheurs. Tout d'abord, le composé semble être présent dans la plante en petite quantité. Donc, le THCP, hein, le tétrahydrocannabiforol, il y en a juste un peu. OK? faut que je me retrouve là. Merci, Tom. Bon, Tout d'abord, la quantité semble être présente dans la plante en petite quantité. Au moins dans la variété de cannabis à faible teneur en THC utilisée par les chercheurs. Les chercheurs ont pris une plante de, de cannabis qui avait juste un peu de THC, faible. Je sais pas au moins, du 10% en THC, tu comprends-tu? Donc, tu as pris du Bayou, je ne sais pas au moins. Mais dans la plante qui avait juste un petit peu de THC... Ben il y en avait juste un peu de THCp, c'est ça je comprends. Puis là c'est ça, même en supposant que le THCp puisse être cultivé en plus grande quantité, si t'en fais pousser en masse là, c'est là c'est là la phrase qui me fait chier ben raide, man. On a fait un test ces souris man. On a fait un test ces souris, puis les souris buzzent comme le THC. Puis si tu veux que tes souris bossent autant, il ben, faut que tu donnes deux fois plus de THC vient viennent de juste de donner de THCP. C'est clair, là, c'est clair. Là, check ça, il faut que je retrouve la crise de la phrase. Nous ne savons toujours pas, ils ne savent pas, là, si le composé induirait un high similaire à celui provoqué par son cousin psychoactif. Ils ne savent pas si ça donnerait un high comme le THC. Pourquoi? Pourquoi ils ne savent pas même? Il doit y avoir des humains qui sont prêts à l'essayer. Voyons donc. Et bien que le THC offre certains effets médicinaux, y compris le soulagement de la douleur et des nausées, personne ne sait si le THCP a ses qualités, ont rapporté les chercheurs. Là, il faut upgrader. Euh, Je sais pas, moi, 10 HCP, il s'en a donné aux souris, puis que ça ressemblait au THC. Parce qu'on est rendu à donner ça aux humains. Je pense qu'il y a des humains qui sont prêts à essayer ça. En tout cas, 7 anneaux de carbone à la place de 5. Euh, le THCP, sûrement qu'ils vont continuer à étudier ça. Hein? Le tétrahydrocannabiforol. Parce qu'on sait que le THC, c'est le tétrahydrocannabinol. Hein, c'est ça. En plus du THCP, les chercheurs ont également trouvé un sosie au CBD. Qu'est-ce que tu penses que c'est Le CBDP. Donc, euh, le CBDP, eux autres, ils l'appellent comment J'ai appris en note. Il s'appelle le cannabidi-forol. Donc, le tétrahydrocannabidi-forol et le cannabidi Forol, c'est les deux nouveaux cannabinoïdes que les chercheurs ont trouvé. On sait qu'il y en a 140 environ des cannabinoïdes. Mais là, ils disent que le CBD P en d'autres mots, là, en tout plus moins, ils s'en calissent euh, ne semble pas être une priorité élevée. Euh, parce que je pense que le CBD, regarde, tu sais, histoire. Euh, le CBD, tu connais ses effets, là. Euh, effet anti-inflammatoire, anti-oxydant, anti-épileptique. Puis euh, en plus, ils disent que Ils disent que le CBD P il s'accroche pas bien au euh, CB1. Puis ils disent qu'il y a le CB2. Le CB1, CB2, c'est les affaires, là, les, les récepteurs dans le corps là, que le THC s'accroche. Pour pouvoir aller au cerveau pour faire le party. Okay? Le CB1 puis le CB2, c'est comme l'autobus qui t'amène à destination pour le cerveau. Alright? Donc euh, on va terminer ça. Je voulais te dire aussi euh, un gros merci à Tom. Ton Pinkouche a perdu un peu de goût, mais c'est du pinkouche. perdu un peu de goût, euh, tu sais, ça a pris un peu de temps avant que je l'essaie. Je suis désolé. vais savoir si ça vient du BC. Peut-être c'est toi qui l'as fait pousser, je sais pas. Je veux dire salut aux 5% de filles qui nous regardent pendant une bonne une bonne année. Il y avait seulement là, 2% de filles qui regardaient le Winman. Là, on sait de 2 à 5. Euh, on a plus que doublé hein, les abonnés de filles. Donc salut les filles. Salut les boys! Salut Tom! Donnez-moi un pouce et puis regardez mes autres vidéos s'il vous plaît. Winman c'est l'original, winman c'est la référence. Ciao! Hey les boys, j'oubliais la chose la plus importante du fameux THCP. Euh, ce qui arrive là, c'est qu'en laboratoire, okay, euh, le composé, le THCP, il euh, avait tendance à, à se lier à la substance. La substance, j'imagine que c'est le fameux CB1. 30 fois plus fiable que le THC, donc le THCP là, si je comprends bien là, en gros, il y avait 30 fois plus de chances qu'ils prennent l'autobus, le CB1, pour euh, se rendre au cerveau, donc le THCP, vraiment là, peut-être qu'on va en entendre parler, euh, vu que ça donnait le même effet aux souris, mais les ils ont peur pour l'humain, en tout cas c'est juste un article que j'ai lu comme ça, euh, parmi tant d'autres, hein, vous savez très bien, Merci d'avoir euh, écouté la vidéo jusqu'à la fin. Ciao!